Annoncer que, en début de semaine prochaine, nous-mêmes, à niveau cadeau, nous pourrons distribuer et manger dans le niveau pays international. De Depuis longtemps, nous-mêmes, comme avocats, nous sommes toujours à bataille pour les prisonniers. Et nous faisons partie de la première organisation dans le monde qui fixe les projecteurs sous question prisonnier. Parce que pas de il y a deux ans de cela, par contre, on pas parler de conditions de prison. Non. La majorité de l'intervention c'est faire rapport, c'est mais conditions de détention de prison n'est pas intéressée personne. Mais c'est à partir de plusieurs interventions qui fait jour ou après, ça fait objet de débat dans les médias. Donc, lancer un tweet pour nous dire, mais qui est-ce qu'on est dans prison, ça va qu'on fait. Donc, on a obligé de mettre des pressions sur l'autorité, on a un effort qui fait, dans le niveau pénitentiaire national pas De médecins de nuit, ils ont mis ton médecin de nuit pour nous. Donc, il sont à considérer. Et ça fait nous-mêmes, l'un des prisonniers mal mangés, mal bois, il y a le geste que nous avons faire, Collecter, manger. Mais nous ne pouvons pas contribuer, mais au moins, nous sommes capables. Donc, euh, nous recevons à manger. Donc, à partir de lundi, que nous sommes entrés dans un euh, coup parler avec DAP, pour vos autorisations. Donc, à partir de lundi, a de la de la nous avons toujours invité l'autre monde qui voulait contribuer à pour aider parce que c'est extrêmement important, tout autant que c'est à cause nous avons touché plus. Vite. Et toujours faire le même discours pour demander organiser une audience spéciale. Parce que pour pas manger à tout, les prisonniers ne sont pas manger à intéressé. c'est sorti dans les conditions qu'il y a. Donc dans ce sens, que c'est extrêmement important pour que yo organisé couramment bien quotidiennement en aux audiences professionnelles pour permettre que le phénomène détention préventive pour détention pas combattre pour pas, pas, pas, manger seulement seul problème ou une principale solution qui permet de résoudre le phénomène c'est organiser quotidiennement des de, pardon des audiences spéciales et c'est ce influence son qui fait que actuellement là dans le niveau parquet, il y a organisé l'audience. Nous avons de même des plus gros pour permettre d'organiser plus d'audience, mettre plus de ressources et pour permettre qu'il y ait le phénomène d'étention de Deuxième, Deuxième point rapide, c'est question de qui est faite hier euh, euh, dans le niveau secteur 3 pour, um, pour désigner un représentant dans le CSPG. Habituellement, c'est un monde, deux mondes, trois secteurs, quatre secteurs qui ont été chambre, dans chambre l'hôtel. Qui est-ce qui va représenter le secteur de la monde dans le CSPJ? Donc, hier, l'élection est faite. Donc, Dieu merci pour ces gens qui ont voté. Donc, il y en a 10 OPC, il y en a 10 Maboné-Gouville, pour un simple, pour faire un bon choix. Parce que le choix, ça, pour faire une analyse, il faut faire plusieurs analyses de qui est-ce qui va jouer le niveau de Souli pour voir le monde dans le CSPJ. Parce que le monde dans le CSPJ, il faut voir constat sur le conseil de CSP sur mes quoi de travail. D'ailleurs, nous-mêmes, au niveau cadeau, si nous n'avons plus de qui est de nous, dans pile bataille de décapitation. Vous savez non? Donc depuis le, Depuis 2019-2020, nous avons ces première organisation qui témoigne de délocaliser le tribunal jusqu'à ce que mon ministre qui dit, il n'y a pas quoi malheureusement, le fait quitter le bar. Nous avons ces premières qui parlait de... Organisation assise criminelle ou discrétionnelle depuis plusieurs années. Et quand c'est une première organisation qui, à travers Twitter, le monde, a lancé SOS en prison et c'est dans toute prison d'un pays. Si il y a des efforts qui fait, si il y a d'autres organisations qui ont une dans l'initiative Manger, c'est suite à un cri d'alarme et SOS a été lancé pour question de la prison. Donc, il faut protecteur, faire un bon choix. Ou papa, il un phénomène détention préventive pour nous continuer. Vous savez, nous Ou pas a chit à conseiller, mais qui s'en va faire pour permettre que des assises organisées, des audiences organisées, pour permettre que nous avons 9 ans, 10 ans, 12 ans, mon qui vu les pelles, vu les blocs, vu les plans qui a souffert dans la prison, vous a sauté, nous l'enfer fait ça, qui c'est pénitentiaire national. Donc, pénitentiaire, nous connaissons que c'est un côté, malheureusement, il pas entretenu, l'État toujours Jésus, nous encore, pour l'entretenir le, des prisonniers, mais seule façon pour l'IPEO, c'est d'organiser une audience professionnelle spéciale. Donc, dans ce sens-là, j'espère que l'OPC, à travers son protecteur, mon moi, a fait bon choix, et les gens qui va choisir, les gens qui va avoir une chance à représenter les citoyens de l'IPEO, pour continuer la bataille pour respecter les mon gens, et par question de organisation X, organisation, Y, etc. Mais qui sont fait déjà et l'au aller qui influence qui qui permettre que la bataille soit menée à bout. C'est sans besoin. Nous besoin que organise audience pour réduire population carcérale. Là, là. Nous besoin que tribunal fonctionne pour droit d'accès à la justice monde respecté. Nous besoin que tout le monde gagne sa relais des possibilités de juger correctement le vent tribunal. C'est sans besoin, c'est le rôle principal, des d'en Troisième point, c'est une proposition que m'a fait comme avocat à l'État ici concernant la distribution de gaz. C'est vrai que mon ministre qui si on note qui dit que trois jours ont été consacrés pour la distribution des produits pétroliers. C'est bien. Mais écoutez, lorsque l'État vous supposez anticiper, d'ailleurs, gouverner, c'est prévoir. C'est ça aussi. Gouverner ces prix-fois. l'État pour ne pas gérer le problème. L'État va gérer le problème. L'État anticipe ce problème qui va permettre de l'aborder. Mais qui proposition est-ce que je fais comme avocat? Nous connaissons la population haïtienne qui est soif je de jouer le gaz à l'économie. Le 45-50 ans, de le terminal de l'arrivée. Nous avons un problème énorme. Tout le monde va l'effet Tout le monde Galon, motomachine. Elle dit qu'il va créer un bouchon énorme dans l'air métropolitaine, qui va permettre qui va, en moins de difficile circulation circuler en À partir de leur distribution, on va à déployer des blocs qui de sont côté et qu'on ait avancé ces gaz et terre pour qu'on gaz. Nous avons un exemple, dans la boule, il y a plusieurs pompes sous la boule. debout tant temps d'y aller gaz, on fait journée en amont. Il y a des gens qui passent par montagne souvent il y a ou pas qui par montagne Mais, l'heure où comme comme l'État, où est-ce vous avez un monopole de la force légitime Qui ça vous fait Ou une mesure qui a facilité la distribution Et il pas dire que tous les citoyens sont aux normes. Donc, il n'y a que l'État décidé pour le bon jour pour chaque monde. Mais qui vous fait Lundi 14, il y a la machine. Mardi, moto, mercredi, pour galon. Et tout, etc. Mais ça, vous éviter que ni galon, ni machine, ni moto en bas contre Et depuis que ni galon, ni et galon, ni machine, ni moto en bas contre vous avez capité. Vous avez capité, vous avez capité, et avez capité, vous avez capité, vous avez capité, Problème avez capité, vous Le capité, vous avez la grande difficile de circulation. Mais pour éviter le problème, même si l'État dit que moi, je suis dans consacre l'État tout, qu'après, consacre un jour pour chaque secteur et pour chaque ère d'activité, sphère d'activité, je pense ça. Si lundi, l'État dit bon, tout automobiliste, réservé pour nous lundi. Et nous ne disons pas, il y a une conférence avec la loi, il n'y a pas été correctement. Pour l'autre, il faut apprendre l'autre en dedans, société pour fonctionner depuis le l'État le a décidé que vous respectez l'État, que vous respectez l'État. Si l'État dit machine uniquement, machine uniquement dans toutes les bon. pompes, que vous avez des motos, vous ne pas joindre. Il faut apprendre à souffrir pour au moins mettre discipline dans le pays. Il ne faut pas créer des autres. Non. Dans toute société qui a fonctionné, c'est discipline, c'est principe. Commissaire gouvernement pour responsabilité. Machine, machine. Et que l'on puisse surtout pas créer des autres. Pendant machine à vous passer par un bar, pour un dans les gens, moto, ça a pris des autres. Que pompier surtout, par le, le gaz en galon, ça a pris des autres. Tout autre, on parle de discipline, nous ne pouvons pas fonctionner. dis, moto, moto uniquement, tout le monde qui est moto, vite fait gaz. Et mercredi dit galon, drumbar, on peut se connaître. Et puis ainsi de suite. Et peut-être ça a évité que influence énorme dans tout le pompier créer blocus énorme, créer un bouchon qui empêche de circuler. Donc, il faut que nous ayons des solutions pour nous, communs, nous a faciliter la population haïtienne dans le jeu de gaz. Nous avons besoin de gaz. Il n'y a pas de 800-900. Il n'y a pas de moins de gaz. Il n'y a pas de ça qui est intéressant. C'est pour une prise d'activité. Et tout le monde, comme si les haïtiens obligé obligés faire souffrir parce que c'est pour l'intérêt collectif, c'est pour le bien-être du commun. Donc, c'est ça. C'est le propos si que nous fait. Nous pensons que c'est extrêmement important pour, nous, pour faciliter la distribution de gaz. Et un dernier lieu, c'est fixer ses positions de conjoncture conjonction rapidement. L'Europe a les faire ça passait pour créer plus de crises. Et il y a plusieurs sociétés déjà. Il y a plusieurs leaders politiques qui font. En Libye, deux pigoués chita plus pour le pays. République dominicaine, deux courants politiques chita ensemble pour le pays. Pour qui ça nous vient comme acteur que tu es petit de saline, que tu es montagne, que tu es 11 septembre, que tu es tout le secteur, soit des civils. Pour qu'ils ça Nous ne pas chita ensemble, nous sommes seuls, en toute sincérité, pour nous poser pour les pays et pour nous permettre que les pays avancent dans l'autre direction. Chita là, dites-le, c'est moi qui ai une solution, je Parce que toute solution, le problème est supposé passer par un consensus et un vrai consensus par les nègres qui a dit à lui même seul qu'ils ont de pays tout doit passer par un consensus si tout autant on a perdu nous refusons le chita c'est mon ici c'est la vie à capricie c'est mon cap gang, c'est instabilité politique c'est dysfonctionnement de nos institutions et la population haïtienne n'a pas qu'à souffrir encore, population haïtienne n'a besoin de souffrir. Et nous-mêmes, qui les tèvres, citoyens et nationalistes, faisons dépassement de soi. Il faut se transcender. Je fais un appel à la transcendance. Mettez de côté vos intérêts personnels. Posez problème pays. Parce que nous-mêmes, si nous ne pas arriver là, pour une solution haïtienne blanc dessé dans place moins lancer un appel à tout acteur politique concerne dans crise chita ensemble sur une seule table pour nous permettre que pays à sortir dans salie pour nous permettre que la vie baisser parce que actuellement là on camine de l'eau 800 dollars passe à 3000 dollars actuellement la de gaz il n'y a 1000 mille dollars. Il n'y a pas mille dollars. Tout ça, c'est résultant de la crise politique. Et c'est le peuple haïtien qui a payé ça. Si effectivement nous remions le peuple haïtien si nous disons que c'est haïtiens il n'y a homme, nous allons ensemble. Nous sommes temps seuls de l'homme pour le pays. Et de là, temps au moins international là. La communauté internationale a dit que finalement ils décident de s'asseoir ensemble, mais en appuyant. Moi-même, comme avocat, je lance un appel ça parce que dans le mon qui a souffert et c'est l'intérêt de la population qui défendre. Et bien, dans ce sens, je encourage nous ensemble pour me retirer le pays dans ce là Merci beaucoup. Et voilà. C'est là que nous avons la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne si vous avez fait ça